The <laughs> Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va bien pour tout le monde. et bien, nous aussi, ici, ça va. Il fait soleil chez nous, vous voyez. Hein? Nous avons emmené chez nous hein, ce, cet après-midi ou ce matin, comme vous voulez. Hein? Nous, on est dans l'après-midi ici aujourd'hui. Mais vous, quand vous regarderez cette émission, vous serez peut-être en rediffusion le matin ou le soir. Bref, tout ça pour vous dire que je ne suis pas seule. J'ai ramené mon soleil. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il fait soleil. Mais dans un petit moment, vous saurez de qui il s'agit. En attendant, j'espère que les mamies, les papys, tous ceux qui euh, sont à l'hôpital, etc. Ceux qui sont endeuillés que vous allez bien. Nous avons perdu là, aujourd'hui c'est la semaine où il est question du deuil que nous portons pour notre ami Jean-Philippe Omotunde. alors si vous revoyez cette émission dans un an, parce que nous rediffuserons peut-être encore les éléments avec notre soleil, vous saurez que je vous en ai parlé aujourd'hui du décès de notre frère notre ami que je connais depuis plus de 24 ans, Monsieur Jean-Philippe Omotunde. Omotoundé. nous Utanté ce c'est monsieur, non, non, non, Et puis lui, oh, ma très chère, ma très chère. Même avec les animateurs, oh, très chère, très chère parce que nous étions chers à ce monsieur. Eh bien là, vous voyez, j'ai encore ce soleil là, le soleil de Jean-Philippe qui est encore vivant et bien vivant en moi et c'est pour ça que je dis que mon invité aujourd'hui, c'est un rayon de soleil et il a cette estime également que je porte à tous ceux et toutes celles qui font des choses et qui essayent de, de nous aider à comprendre. Alors, ce monsieur, hein, en cas il prend qu'un blanc, <rire> dix, moi, moi, bien, moi, autres, que nous, Recevoir ensemble, nous allons recevoir monsieur Patrick Nérini. Patrick, vous allez bien? Ah ben, après une présentation pareille, hein, j'ai failli fondre. <rire> sous le soleil. <rire> sous le soleil. Il y a une chanson comme ça, il y a une fille. Oui, sous, sous le soleil. Le soleil. Ben non, écoute, oui, je salue oui. en fait tous les, les, les téléspectateurs, en fait, euh, ceux qui sont aussi les, les, les personnes âgées, les personnes grabataires. Oui. Je vous embrasse parce que franchement, je sais que c'est pas facile, vous n'avez rien demandé. Oui. Et en fait, ben. Vieillir, ce n'est ouais. pas une maladie, hein, c'est ouais. une obligation et, euh, et je pense que peut-être même que c'est une chance pour certains. C'est un, cheminement, un euh, cheminement heureux parce que quand on atteint mm. quelquefois 96 ans, mm. 100 ans, on se dit... À demander le de plus. Ben, je sais pas, quand je regarde Monsieur Gauthierot, je, je suis obligé de reprendre, le, que je salue d'ailleurs euh, M. Gauthierot, euh, à, à plus de 90 ans, euh, il est encore, euh, il coupe ouais. les cheveux, et euh, oui, franchement, oui. on passe des moments mais extraordinaires. Oui. Et puis, euh, nous avons aussi Madame euh, Tarère. Oh mon Dieu ah, Un monument <rire> Un monument oh là là. Oh là là, mon Dieu, on l'a mis à l'honneur, mmh. mon ami Madame Tarère à l'honneur, il y a, a, a peut-être deux mois de ça, deux, deux mois, presque deux mois, okay, elle voilà. était tellement contente. Et elle puis elle était a tellement elle, parle, elle, a elle demandait pas mieux, mémoire hein. vivante. Bon pied, bon, bon pied, ah. bonnet. c'est une ah, femme oui. euh, extraordinaire, D'ailleurs extraordinaire. Ben, du... c'était son anniversaire au mois mmh. de juin d'ailleurs. Elle, elle a eu 101 ans. 101 ans, voilà, mmh. parce que je me souviens de, de, de, de l'anniversaire des 100 ans. Mm -hmm. Mais là, il si, eh continue. Mais et, et ça ne s'entend pas. Hein? Ça ne s'entend pas du pas tout. Tôt. Et bien, nous avons aussi, eh, puisque nous, nous, nous, mm -hmm. nous, nous y sommes, eh, nous allons faire un, un grand coucou aussi à euh, cette dame qui avait l'idée, l'idée, euh, c'est ça, comment euh, le nom m'échappe hein Ah, tu parles de madame... Madame... Euh, euh, euh, euh, Goyave. Euh, ah oui, d'accord, madame, euh, madame Goyave. Euh, madame oui, oui. euh, Schwarzbart. Schwarzbart, voilà. Qui voilà. est quand même encore jeune. quand même ah, qui, qui, qui, qui va quand même, qui se porte bien. Elle est loin d'avoir 100 ans. Non, elle est loin d'avoir 100 ans, mais... Euh, elle, est ch... euh, elle, est ch... elle a un oui, fils quand même. Elle a un fils qui lui fait tellement d'honneur, tellement ouais. honneur que... Et qui aime beaucoup sa Guadeloupe Parce que bon, mmh. c'est pas c'est sans la Guadeloupe trop mmh. longtemps Jacques, c est, c est... Jacques Schwarzbart C'est des mouns ouais. qui métissaient mais qui gardaient l'essentiel Parce que cette histoire-là, je vais vous la raconter un jour avec Mme Schwarzbart parce Que nous irons voir et que je profite pour saluer Nous irons la voir à Guadeloupe et nous avec Murphy hein, d'ailleurs Ça va Murphy au fait ça va mon fifi, mon mameuf. Donc euh, euh, nous AYO association culturelle de monsieur, en euh, euh, créée par un groupe, mais à la tête de cette association, il y a Monsieur Patrick Nérini. Pouvez-vous nous parler de cette association ben, Nous AYO bon, euh, ben, c'est en fait euh, le nous et il y a le yo. Mm -hmm. Parce que, bon, on a tendance à, parce qu'on a tendance à dire souvent nos frères de la Caraïbe et, et, et, et en même temps appeler les Guadeloupéens les cousins. Et ça, ça m'a toujours beaucoup travaillé, beaucoup travaillé, parce que je me dis, mais comment... Si par exemple, tu, tu fais à manger chez toi, ben tes enfants, ton mari, euh, vous savez que vous avez mangé salé, mais ton cousin ne sait pas, ouais. il a sa vie. Mm -hmm. ok donc, euh, donc, la Caraïbe, ils ont leur vie, et euh, nous, on a, notre, on a la nôtre. Mm -hmm. Donc, euh, on, est, on a le même grand-père, ouais. mais on n'a pas le même papa. Mm -hmm. Donc... Euh, on a tendance souvent à enjamber, en fait... Pas mal, ça. Euh, on a à... le même grand-père, on n'a pas le même... On a pas le même papa. Même si on a été distribué, mm -hmm. peut-être, à partir du même bateau, hein, ouais. je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, même si on a les mêmes origines, euh, d'ailleurs, c'est mm -hmm. l'origine de l'humanité. Mais je veux dire qu'il euh, faut qu'avant tout, nous, on, on privilégie... Bon, je ne sais pas si le mot privilégier est le mot, vraiment, mm -hmm. puisque, bon... Euh, mais on essaie autant que possible de parler, autant que possible, de ce que nous avons autour mm -hmm. de nous, et les gens qui sont autour de nous, euh, bon, mais pour moi, les Guadeloupéens... Euh, Mmh. qui ont euh, peut-être deux siècles, trois siècles, euh, euh, quatre siècles en Guadeloupe, mmh. ont un vécu mmh. que la Martinique elle-même n'a pas forcément. Mmh. Donc Et pourtant, on dit l'île-sœur. Ce sont sûr, des, des îles-sœurs. Donc, euh, à plus forte raison, la Guyane ou, je ne sais pas moi, ou, ou ailleurs, mmh. les États-Unis ou l'Afrique ou ailleurs. Je veux dire, nous avons notre vécu. Et ça, je veux dire que c'est important. Je ne pense pas que... Vous on restez on concentré, pas... c'est ça mais il faut rester concentré tout en ayant un œil sur les autres. Heureusement sûr. quand même, il faut avoir un œil sur yo puisque ce n'est mm -hmm. pas nous contre You, c'est nous à, yo. à You. Il faut déjà considérer oui. le nous d'abord oui. et à partir de ce moment-là parler, et, et comment dire, c'est en tant que nous, nous oui. que nous nous adressons aux autres. Ouais. Et c'est les autres s'adressent à nous, mmh, mmh, pas mmh. à je ouais, ». Parce que souvent, il y a un jeu qui ouais. parle au nom de nous. Je ne sais pas si je me suis bien dit. Oui, il oui, ah ben euh, y, y a souvent un jeu, il y, y a un jeu et euh, ce jeu décide à la place de nous. Mmh. Et en fait, on ne consulte pas les, le peuple. Ouais. Et d'ailleurs, Aimé Césaire avait dit une phrase que j'ai trouvée intéressante. Il avait dit, un pas devant le peuple, jamais deux. Mais bon, souvent, on est déjà arrivé à des kilomètres et on mm -hmm. estime en fait que le peuple est en arrière, alors mm -hmm. que le peuple est beaucoup plus en avance que nous, et, et on ne le sûr. sait pas. C'est sûr. Parce que dans, dans ce que vous dites, Patrick, nous, nous, nous entendons bien là que nous avons une histoire, et que cette histoire est là, mais que nous devrions continuer à chercher à nous découvrir, à chercher à nous apprendre, à chercher à nous aimer. À je ne sais, voilà. si, sais pas si véritablement, on a euh, les gens qui nous enseignent l'histoire, mm -hmm. euh, ont envie véritablement, ou ont intérêt, en fait, à nous enseigner véritablement notre histoire. Oui, oui. Et euh, j'ai un ami euh, Ferdinand Tripoli, que je salue d'ailleurs, oui. d'ailleurs qui a construit un musée, en fait, euh, la Guadeloupe, euh, au moins 14 000 ans avant Jésus-Christ. Il euh, terminera peut-être un jour, mais en enfin, fait, il a déjà quand même... Euh, Bien je ne sais pas si on peut dire déjà 75 ans, bon, bon, mais je veux dire que oui. bon, mais euh, euh, ça fait 20 ans qu'il a commencé son musée, et oui. il l'a fait de ses mains. Mm -hmm. Il a acheté une bétonnière, il a acheté un petit camion, et il a, fait, il a construit son musée. Mais si tu vois ça, c'est oui. un truc énorme. C'est hein, énorme, énorme. Et il est complètement dégoûté parce qu'il est déjà pratiquement arrivé au toit. Ouais, ouais. Donc il veut faire un toit de verre mm -hmm. et avec, euh, avec, euh, avec des gradins, etc. Un, un théâtre, un amphithéâtre. Mm -hmm. euh, C'est un gars qui a des idées... Il fait tout, tout seul. Ah, il fait lui-même, hein, il fait lui-même de ses mains. Oui, il a tout fait. Il a tout fait. Je l'ai vu faire les moulures, je l'ai vu faire les escaliers, je l'ai vu faire écraser l'escalier, parce que bon, il a estimé que l'escalier ne, ne lui plaisait pas, la perspective n'était oh, pas ouais. à son goût. Uh -huh. Il écrasait ça, mais un escalier tournant, uh -huh, je veux dire, uh -huh, uh -huh. Euh, bon, qui tourne un seul, une seule fois. Uh -huh. Mais je veux dire qu'il a écrasé l'escalier, il a recommencé, il a... et pourtant, mais c'est pas maçon. Uh -huh. le, le gars a fait ça, il a fait ça de ses mains, c'est un truc, mais extraordinaire. Alors alors euh, c'est mon ami. Je salue Ferdinand Tripoli. Si, si, merveilleux lui demandera pas de venir, nous y et en, plus, nous hôtel, irons vous, et en plus, il a son hôtel. Et en plus, ouais. il a son hôtel, en fait, et il gère l'hôtel du matin à 5h du matin, uh -huh. jusqu'à 22h, 23h. Le gars s'endort oh comme là ça, ouais, ouais. il s'endort, ce machin, je veux dire, sur lui-même. Uh -huh. Après, ça, il faut qu'il aille faire son sport le matin. Il est patati, patata, mais vraiment, je me demande, mais où est-ce qu'il prend Cette énergie. Comment il fait, comment il, mmh. comment il fait ouais. On ne peut pas tenir le coup comme ça si ah longtemps. Ouais. Mais il ne trouve pas de personnel. Uh -huh. Il n'arrive pas uh -huh. à trouver du personnel. Et, et puis quand et on, on ça, a du personnel, il faut les payer. Non, mais les payer, ce n'est pas un problème je veux dire mais c'est le, le personnel mm -hmm. c'est à dire le personnel qui fasse le travail convenablement Comme il le souhaite parce que tu ne ouais. peux pas mettre un client dans un appart dans un apport, ou dans mm -hmm. une chambre okay, qui ne soit pas impeccable mm -hmm. et lui mm -hmm. il aime bien les lits, machin euh, machin en portefeuille mm -hmm. il aime les, il aime que ça soit impeccable et donc le gars fait des crises c'est lui-même qui va laver son linge. Il, ouais. part, il part avec le linge pour aller le faire laver dans les dans les pressings, mmh, mmh. mais il y a toujours un problème des ouais. trucs déchirés, des trucs machins, des trucs pff, Donc, des taches, euh... des trucs comme ça. Mmh, mmh. Donc il faut qu'il voit tous les, les plis, tous les tous les de maison, tous les draps, tous les non mais ouais. le gars fait un travail. C'est quelqu'un qui se dit euh, titan la carré témoin la en inutilement, c'est un peu ça je pense qu'il tiendra pas le coup longtemps, c'est pas mmh. possible bon, enfin bon, je dis ça tous les ouais, ans ouais, ouais, et il arrive ouais. à tenir toute l'année mais euh, c'est vraiment, ça c'est un truc de nous il mmh. y, y a vraiment un problème de nous ouais. et ce problème de nous, ben, on s'occupe de tous les problèmes qui se passent partout dans le monde mais on oublie ouais. en fait ouais. que nous avons il y a un problème en Guadeloupe Super. et il va falloir trouver une, euh, quand même, trouver une solution qui passe forcément par une forme de réconciliation mais, euh, vous savez Patrick, ici chez hein nous nous, sans vouloir euh, critiquer quelques-uns et puis mettre d'autres euh, sur le bas ben, côté, disons, on ne pas même moi, peut-être, moi, aussi, c'est de ne pas accorder importance à certains monde. C'est ça. Nous n'accordons pas suffisamment d'importance à quelqu'un. Si nous ne voyons pas cette personne autour, là où il y a des grandes sphères politiques, euh, médiatiques, etc., ces gens-là n'ont pas d'intérêt. C'est bizarre, ça, quand même. Et pourtant, nous, c'est tout le monde c'est moun. Donc, quelquefois, on passe à côté d'éléments... De, de, tu vois ce euh... que tu viens de dire là Pour moi, ça devait être écrit euh, sur la couverture de la Bible. Tout le monde c'est moon. C'est-à-dire que tu as un cerveau. Ouais. Et avec ce cerveau, tu arrives à voir... Tu arrives à voir, tu arrives à parler, tu arrives à entendre, euh, c'est extraordinaire que tu sois riche ou pauvre. Mmh. Mais tu arrives à voir et à entendre, tu arrives à penser. Mm -hmm. Et tu vois, il y a une... une je ne sais pas si c'est une lumière qui nous a... Je veux dire, tu, tu, tu nais peut-être des fois dans des conditions très difficiles, mm -hmm. dans des, dans des, dans des, dans des dans un quartier très, très pauvre en fait. Mm -hmm. Et tu deviens euh, euh, le plus grand médecin, ou le, comme, comme, comme euh, le, docteur, le professeur Bastaro, mm -hmm. qui, a, qui a monté quand même un institut, mm -hmm. euh, euh, comment dirais-je, qu'on a mis à l'honneur d'ailleurs avec euh, mon, euh, mon ami... Euh, c'est mon ami... Qui, euh, mon ami... Euh, fait, euh, Jude Nonon, qui a, mmh. qui a eu cette idée-là, euh, qui a mis à l'honneur le professeur Bastaro l'autre jour à, à Marie-Galante et au Moule. Et d'ailleurs, le, le professeur jean qui était là. Mmh. Et, euh, et franchement, le docteur Bastaro, mais, bah, il faisait des. Je ne sais même pas combien de kilomètres Mais il faisait je il à pied tous les matins pour aller à l'école. Il y a une, une autre clinique à Trois-Rivières et que de la clinique... La Violette euh, Oui, ça n'a pas fonctionné, c'est encore... Mais il en euh, y, y a tellement de belles choses ouais. que tu as 20 ans, tu ne peux pas savoir. Mm -hmm. euh, D'accord, je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. connaître. Donc, euh, Tu as parlé du mot clinique, on mm -hmm. a le docteur, le docteur Lacrosse, on a le docteur extraordinaire, docteur Beaubois. Mm -hmm trois cliniques. Mmh, mmh. La clinique de, de Saint-Claude, la ouais. clinique du Moule, la clinique de Jarry. Mais un jeune qui vient là, qui a, qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui a mmh. peut-être même 35 ans, 40 ans, il ne connaît, sait pas. Il ne connaît pas. On ne peut pas savoir. Ouais. Voilà. Donc c'est pour cela que ce noyau euh, commémore régulièrement des, des personnalités de Guadeloupe, des gens qui ont fait des choses pour notre pays. Vous mettez à l'honneur ces personnes, vous les faites connaître. C'est une association culturelle, mais pas que culturelle. Alors, cette partie culturelle, vous voulez en parler un petit peu C'est-à-dire que le Mot culturel, bon, je sais pas parce que pour la définition que M. Lurel avait donnée une fois, il avait dit que la, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mm -hmm. Mais par contre, euh, je le salue d'ailleurs. Mais par, par contre, par contre, pardon, je le boudes. <rire> je le salue. <rire> moi je salue tout le monde. Moi je suis pas. Un... Et oh, donc. Non, euh, ai fini de bouder, oh, je vais le. Re, oh, voilà, ouais, je voilà, voilà. Et les boudes, et les boudes, et les boudes. Euh, voilà, bien <rire> grillé. Donc, euh, donc. Euh, euh, la culture, je ne suis pas du tout contre ce qu'il vient de dire là. De la même manière que M. Macron qui avait dit en fait que la laïcité c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Je suis forcément d'accord. C'est comme une chaise. Une chaise c'est forcément un mobilier qui a qui a qui a quatre pieds. Oui, mais ben non. une chaise est un mobilier qui a quatre pieds. Non. Mais tu as dit un tabouret à quatre pieds c'est un mobilier. Mm -hmm. Donc, une chaise, est un mobilier qui a quatre pieds et qui a un dossier. Oh, ah, okay. Et okay. des fois, il y a des chaises qui ont un seul pied. Donc, euh, voilà. Donc, oui. euh, donc, donc, voilà. Par donc <rire> si tu veux, il y a des vérités, des demi-vérités. Ah, ouais. ouais. Parce que tu peux croire mm -hmm. en Dieu, mm -hmm. d'accord, et ne pas euh, fréquenter aucune religion. Mmh, ouais. Alors que tu crois profondément en Dieu et que tu et tu es tu lis et que qu on tu sais ta Bible, que Dieu habite tout, tout être humain. C'est pour ça qu'on ah ben, peut croire. Euh, en Dieu absolument, avoir, absolument. Et, et tu as ta Bible et que ouais. tu crois vraiment dans ta Bible, tu ouais. suis ta Bible comme un code de la route ouais. et tu vas tu ne fréquentes aucune oui, religion. Bien, oui, Mais bien, bien. Aussi, Mais alors ça suppose, bien entendu, ça suppose bien entendu de savoir lire. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y, y a encore un peu d'analphabétisme de, de, de, de, en Guadeloupe, mais quoi qu'il en soit, c'est pas parce que quelqu'un est analphabète qu'il peut pas comprendre, parce qu'il y a des gens en fait que, que j'ai connus, que tu as connus, mmh. Des gens qui savent ni lire ni écrire, il y a des cas qui faire le son or. Et on va réciter le son or, et puis l'autre a dit il y a une cuisine, il y a une cuisine, il y a un Et tu encore dit là, là Ah, pas ça. Ah, pas ça. Vous trompez Et attention, il va demander est-ce que c'est ça Est-ce c'est vrai en plus cette fameuse cigarette Je dis ça, je suis en frisson. La fourmis, mm. alors ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisé à mm. vie. On connaît <rire> ça par cœur. Et en tout cas, Mais pourquoi je dois apprendre ça Pourquoi je dois apprendre ça la cigarette Il n'y a même pas de cigarette. que mm. vous parlez, c'est de la cocotte, la Donc, c'est vrai que euh, des fois, on. Ce sont des choses qui... Et tu sais, j'ai interviewé, interviewé récemment Fatou, en fait, qui est une Guinéenne, qui est oui, à la piétonne. Oui, uh -huh. Et elle, elle me dit, en fait, dans l'interview, en fait, que le monsieur le plus riche dans son pays, en Guinée, uh -huh. c'est Monsieur Sans-Loi. On l'appelle Monsieur Sans-Loi. Uh -huh. Elle me dit, mais ce monsieur-là, il a une entreprise, il a plus de 2 000 ou 3 000 salariés, uh -huh. et il ne sait pas signer son nom. Il ne sait ni lire, ni écrire. Ni écrire. Et entreprise donc, je veux, dire que, je veux dire que, nous avons développé une espèce de complexe, d'accord. D'ailleurs, Timano chantait ça. Nous, on a développé une espèce de complexe du savoir parler, du savoir parler dans une. En, en, en... On coupe tout de suite ou on revient. En, on continue. On a deux minutes, deux minutes pour qu'il termine voilà. sa phrase. Donc euh, voilà, on a, on a, cultivé ce complexe mm -hmm. et moi j'aimerais bien, autant que possible, qu'on arrête ça parce que je ne vois pas pourquoi on est complexé, euh, complexe, le complexe de la couleur, le complexe du parler français, le parler, le complexe. Mm -hmm. Et ça, c'est entre nous mêmes c'est-à-dire celui qui parle français mieux que l'autre en fait à partir de là ou alors celui qui a la peau claire. Mais pourquoi peut dire ça, mais c'est à dire timon, logwan font un petit chapeau, un petit controche partie. On peut dire mon maman c'est parce qu'on dit on va dire ouais à l'école ou pas voyant à l'école ou pas savoir que j'aime moi. Mais même si on pas à l'école. Mais il pas que Il y a aucune école qui t'apprend. Il y a aucune école qui t'apprend à devenir maman. une ben voilà, nous ne savait ni lire ni écrire, mais a acheté commission, elle a compté monnaie comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait avant compter Vous Donc comme nous nous avons une petite minute, nous allons euh, fermer le chapitre de noyaux et nous revenons avec vous dans une autre partie euh, où nous parlerons de la suite de cette entité que vous portez à bras le ici tout, un tête, <rire> raportez tout, pas tout. Merci, on y va, on revient dans un petit moment.